Bonjour à toi, chers spectateurs. Et on va parler d'un gros morceau de cinéma qui a fait un énorme bid aux Etats-Unis. Mais je vous dis même pas à quel point ça va potentiellement remettre en question euh, la carrière du réalisateur aux états unis Mais donc, on va parler de Nightmare Alley, le nouveau long-métrage de Guillermo del Toro. Et l'histoire, c'est celle de Stanley, un jeune homme qui débarque un petit peu de nulle part et qui va se retrouver à travailler dans un cirque forain où il va se faire une petite place et où il va potentiellement se découvrir ce qu'il estime être un don pour deviner ce que les gens ont de plus secret. Je vais le résumer comme ça. Ça me semble très simple. C'est une façon de résumer, C'est oui, une un façon gars, de résumer, c'est pour garder du mystère. Un film, voilà, de toute façon, est tellement riche, tellement ample quand même... Que c'est bien de garder un petit peu de mystère. c'est bien de garder un peu de mystère, effectivement. Et pour en parler avec moi, il y a un petit nouveau oui allez <rire> un petit nouveau exactement comment vas-tu bah ben, je vais je vais euh, bien et en même temps euh, pas si bien parce qu'effectivement on a appris la mort juste avant la de gaspard Ulliel. oui au moment où on entend cette vidéo on a appris la mort de Gaspard Ulliel en sortant de la séance donc euh... voilà disons ouais. que ça ça a achevé euh, encore davantage le film sur une, une note on va dire un peu, euh, un, peu pessimiste. un peu plus sinistre <rire> voilà oui. encore plus encore plus sinistre Ah... Et donc oui, sinon ça va bien. Bon, c'est le plus <rire> important. Voilà, sinon ça va très bien. Euh, donc je vous le résumais en début, le film, le nouveau film de Guillermo del Toro, donc euh, après La Forme de l'eau, euh, qui commence à dater mine de rien, qui a euh, 4 à 5 ans, peut-être un peu euh... moins ah, quoique. Je, je crois que. 2018. Il, ça doit être. Euh, je crois bien que c'est 2018. Il est sorti l'année de, de Phantom Fled, justement. Tu sais, l'année de Peter ouais. Anderson. Et qui avait, il avait gagné l'Oscar. Il avait gagné l'Oscar du meilleur film. Ouais. c'était ah oui, il y a 4-5 ans. Ouais, je crois que c'est 2017 a, le film est sorti. Et 2018, c'est un des Oscars. Ouais, ouais. c'est Oscar, ouais, ça. Euh, donc, du coup, il y a quand même pas mal de temps entre les deux films. Mmh. Euh, parce que Guillermo del Toro, visiblement, c'est un film qui lui tenait très à cœur. Euh, c'est un film dont le sujet semblait évidemment fait pour lui au vu de l'univers dans lequel ça se passe mais c'est également un film sur lequel il a beaucoup galéré parce que pour ceux qui ne le savent pas à la base ça ne devait pas être Bradley Cooper qui devait tenir le rôle principal mais Leonardo DiCaprio ah, je ne savais pas tout comme, tout <rire> comme attention, tu veux que je te fasse un lien biscornu <rire> c'était Bradley Cooper qui devait jouer le rôle de c'était euh, Leonardo DiCaprio qui devait jouer le rôle de Bradley Cooper dans Nicorich Pizza ah oui! D'où la présence, d'où la présence, dans le film Licorice Pizza, de Georges DiCaprio, DiCaprio le père de Leonardo Qui joue DiCaprio. joue le vendeur de matelas à Exactement. Mmh. Donc, Bradley Cooper, pff se crée un petit filon de reprise oui. de rôle tenu par DiCaprio, ce <rire> qui a pas l'air d'être trop mal d'ailleurs. Euh, mais donc du coup ce film débarque un peu chez nous de manière assez morose parce que bah, le film a fait un énorme bide aux états unis Et quand je dis un bide, c'est une demi-mesure. Le film a coûté un peu plus de 100 millions de dollars et n'en est pour le moment qu'à à peine 40 millions de dollars à l'international. Ce qui veut dire que Guillermo del Toro est particulièrement déficitaire mais que ça prouve de manière ultime, et je m'obstine à le répéter, que Disney a décrété que tous les auteurs qu'ils avaient sous la main, qui faisaient des gros films dernièrement, ils allaient les enterrer. Parce que Guillermo del Toro suit le chemin qui a été tout tracé par Steven Spielberg avec son West Side Story, qui était pareil, distribué par Disney. Mm. Donc ça me fait de la peine, mais ça rappelle encore une fois que Kingsman, West Side Story et Nightmare Alley ont l'air d'être dans le même bateau Contexte placé un peu macabre, mais il est tel ouais, quel. Et puis un peu inquiétant, quoi, pour ouais. l'avenir, euh, de, notamment de certains réalisateurs qu'on aime et, euh, et d'un certain cinéma aussi, qui a, qui a su, en tout cas, être une, à une époque, faire des films populaires et intelligents, qui marchent, quoi, qui puissent fonctionner. Ouais. Et euh, c'est de plus en plus rare, quoi. Ouais, voilà. Ça c'est clair. Bon, malgré ce contexte pessimiste, mon Albin, qu'as-tu pensé de Nightmare Alley Écoute. Comme je te le disais juste avant de tourner la vidéo, c'est très difficile, de, je trouve, d'enchaîner de, tout de suite, enfin à chaud sur, sur le film, parce qu'il est effectivement extrêmement ample, il est extrêmement riche en dialogue, il est extrêmement... Euh, euh, voilà, j'avais l'impression de manger un gros gâteau empoisonné, tu vois, et, et, et donc c'est difficile d'en parler, je dirais juste une chose, c'est que c'est un film qui m'a beaucoup surpris de la part de Del Toro sur différents points qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer tout à l'heure, mais qui m'a énormément euh, surpris, euh, tant, euh, tant dans la, la, la, la tournure que prenait le récit, euh, que euh, dans même euh, l'atmosphère, enfin en tout cas la direction, même le de, que, qui, qui prenait vis-à-vis -vis de, de ces personnages. Euh, non, vraiment, euh, très très très surpris. Euh, et un film, et alors bon, j'ai pas boudé mon plaisir parce qu'étant un grand amateur de films noirs, euh, on en retrouve tous les codes euh, avec euh, bien sûr euh, toute la patte de, de, de Del Toro, qui est sans doute peut-être un, un des auteurs, en tout cas parmi de nombreux auteurs, les, un des auteurs les plus intéressants quoi. à Hollywood. Exactement, surtout. Oh oui, surtout à Hollywood. <rire> surtout à Hollywood. <rire> euh, tu as dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Euh, c'est vrai que c'est un film qui est, qui est très ample. Et, et qui par moment peut sembler vraiment très touffu on peut avoir l'impression de se perdre finalement dans le film tellement il douffu. a une, mmh. une densité dramatique et une densité tragique qui se ressent dès les premières minutes notamment dès les premiers plans où on arrive à peu près à cerner la dimension dans laquelle va nous embarquer le long métrage mais clairement Guillermo del Toro a envie de, de renouer avec un certain cinéma qui l'a fortement inspiré parce que on pense forcément à, à Freaks de Todd Browning qu'il qu euh, qu avait clairement, je pense, quelque part à côté de lui tout du long du tournage de Nightmare Alley. On pense bien évidemment au Charlatan qui, mine de rien, est tout de même la première adaptation du roman de William Nils dont s'inspire le long métrage ici présent. Qui date donc de 1957 mais qui a dû pareil être quelque part à côté de Guillermo del Toro lorsqu'il a décidé de l'adapter. Je trouve que dans son ensemble le film est, est vraiment prenant et vraiment intéressant et vraiment fascinant à analyser, et on s'est permis avec Albin de, durant de nombreuses minutes et durant euh, un bon moment après la sortie de la salle de retourner le film dans tous les sens, et c'est je pense la plus grande force de son métrage. Je peux pas empêcher tout de même de le trouver un poil long, parce que je pense que 2 h demie c'est un poil dense pour finalement une histoire qui pourrait être un peu plus synthétisée. Euh, parce que comme l'a dit Albin, ça, ça repose tout de même sur, non pas des clichés, mais plus des archétypes du archétypes. genre, des archétypes et, et, et des moteurs finalement assez évidents du film noir, sur lesquels je pense pas mal de spectateurs bien avisés pourront facilement arriver à cerner les retournements de situation. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça reste un film qui, qui, qui est vraiment prenant et qui est vraiment aussi surprenant de la part de Del Toro. Il est très surprenant, comme, pour, enfin, comme je disais un peu tout à l'heure, très surprenant vraiment dans la tonalité. Parce que même si c'est un cinéaste toujours, évidemment, Très, quand même très assez tourmenté, euh, un peu cauchemardesque, euh, voilà, peu peuplé de créatures, euh, plus étranges les unes que les autres. Il euh, y, a, y a souvent chez Del Toro la possibilité de quelque chose, en tout cas là, un espoir, une porte, une porte de sortie euh, à une réalité euh, morose, euh, sinistre. Euh, délétère et, euh, et dans ce film, pour le coup il a, il embrasse totalement le genre du film noir, c'est-à-dire mmh. qu'il en a compris tout, toutes les thématiques, toute, euh, toute la profondeur et tous les schémas et, et donc il, il fait en fait, il fait un film noir à la Del Toro, un film noir peut-être parce que qui, qui, qui, qui arrive quand même à exister euh, euh, pour euh, de fin, de façon euh, fin, en tant que tel quoi pas seulement comme comme par, par son genre mais euh, mais euh, un film noir euh, qui euh, qui fonctionne de bout en bout qui tient toutes les promesses euh, du genre et euh, je pense que n'importe quel amateur euh, pourra euh, du, du genre pourra pourra s'y retrouver même si et comme bon. tu le disais il est un petit peu laborieux en fait ouais. je trouve qu'il est un peu laborieux euh, dans sa seconde partie notamment, parce qu'il y a une vraie bascule euh, au, au milieu du film, euh, on, on change de décor, euh, on, on change même, euh, le personnage change aussi un peu du tout en, de tout au tout, euh, enfin pas du tout au tout, puisqu'évidemment le personnage, on, on comprend qu'il a une zone d'ombre qui va de plus en plus euh, s'épaissir, cette zone d'ombre. Euh, mais, euh, mais disons que voilà, il y, y a une bascule. Et euh, c'est vrai qu'il, comme tu dis, il aurait pu peut-être faire un peu plus court pour raconter les mêmes choses. Surtout aussi, quand on connaît aussi. Connaître, je pense, les codes du film noir, on n'aide pas. C'est-à-dire, ah, d'une certaine possible. façon. C'est possible. C'est-à-dire qu'on sait où il nous emmène. On sait où il nous emmène. Et euh... peut-être, voilà, il y a cette ambivalence-là qui, qui fait que le film a euh, voilà, une petite euh, petite... Euh un petit peu laborieux ouais, sur, ouais. Sur, la, sur, la, sur la suite quoi. je te propose qu'on passe à l'écriture Oui. donc adapté du roman donc, de William Lindsay Gresham le scénario est donc écrit par Kim Morgan et par Guillermo del Toro euh, Kim Morgan qui si je ne me plante pas est une actrice plutôt connue pour avoir joué dans pas mal de films de genre d'une certaine époque du cinéma euh, le scénar dans sa globalité t'as déjà abordé plein de points très intéressants mais c'est vrai que déjà il y a cette scision en deux parties mmh. qui clairement fait quoi beaucoup de films de genre qui ont tendance à jouer là-dessus mais également à des films d'horreur ou de suspense mmh, mmh. moi ça me fait forcément penser à ces films genre Sueur Froide ou, ou des Hitchcock qui avaient tendance justement à jouer sur le fait de créer une bascule dramatique en milieu de film mmh. et d'amener le spectateur dans presque un autre registre mmh. ou en tout cas un autre décor mmh. donc il y a clairement cette ambition là de la part de Del Toro et, et de Morgan dès les premières minutes qui se ressent et dans cette bascule qui se ressent encore plus au-delà de ça il y a vraiment ce travail autour des personnages euh, il y a ce travail autour de l'ambivalence de, de, de ce décor dans un premier temps qui est assez craspé qui est un peu glauque, voire même malsain on peut le dire, mmh. et dans un deuxième temps qui va être très lisse, très propre qui me rappelle presque pour aller chercher une référence qui pendant un long moment a été dans les cartons de Toro, mais le jeu vidéo Bioshock ouais. qui, était clairement, qui faisait clairement partie de ses envies d'adaptation au sein du cinéma Bioshock qui se passe dans les années 20 qui va choper un décor choper de... De... en gros Pas ça va choper tout. un décor souterrain de, de, de ville aquatique euh, qui fait vraiment penser aux années 20 avec un aspect un peu gothique. Donc pendant un temps, il a longtemps été affilié à ce projet et ça se ressent que c'était un peu une évidence parce qu'on retrouve ce, cette même qualité de décor et de travail dans la première et la deuxième partie qui pouvait y avoir déjà dans la forme de l'eau dans le sens où il y avait ce mélange un peu de d'endroits est oui, un peu, est, peu poisseux et poisseux yeah. et en même temps ces moments où on est dans des endroits très très beaux architecturalement yeah. parlant avec une vraie ambiance avec quelque chose de très carré très très lisse et c'est ce qu'on ressent dans cette deuxième partie ce côté très lisse très carré des décors et des situations qui va rapidement un petit peu virer au cauchemar mais mais ça c'est un autre détail mais mais j'ai beaucoup aimé justement cette partie là dans la conception justement de d'une écriture qui veut jouer en deux temps sans pour autant perdre de vue que le lien doit être le personnage central et que ce personnage central on doit le voir avancer d'un point A à un point Z et que toutes les lettres au milieu doivent mmh. vraiment être des petits rebondissements et des petits instants où vraiment on va se poser des questions par rapport à son caractère mmh. et puis tout s'aligne complètement dans le film quand même c'est même si en fait dans peut-être peut-être que d'ailleurs ce qui manque un peu à Del Toro on en parlera après mmh. <rire> c'est euh... Moi, je trouve qu peut-être que ce qui manque pour euh, justement euh, donner à son scénario peut-être un peu plus de dynamisme dans la deuxième partie, c'est peut-être de la mise en scène, en fait. Mais on en viendra après. On y viendra après. Mais tu vois, euh, c'est-à-dire que dans le scénario, euh, oui, en fait, tout, tout s'aligne quand même parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a un élément, euh, un moment euh, dans le film qui va être, donc, euh, vous le verrez, euh, le personnage du, du crétin... Est-il une, une, un homme ou une bête La phrase de, de, que le personnage de William Dafoe euh, ne cesse de, de, de répéter euh, pour la présentation de son show. Euh, et euh, voilà, disons qu'il est présent à ce moment-là. On le retrouvera un peu après. Mmh. Et euh, on ne dit rien, mais voilà, il, il pose un peu à chaque, à chaque, disons, chaque moment du récit. Il pose des éléments comme ça qui prendront tout leur sens euh, au fur et à mesure. Et euh, non, de ce point de vue-là, sur la construction dramaturgique, je trouve qu'il est, euh, est bon. Il mmh. est très bon. Après, euh, encore une fois, voilà ce qui, ce qui pêche peut-être par moment aussi. Oui, non, non. Au contraire. <rire> <rire> Moi, ce que j'ai aimé dans, dans ce, dans ce film-là, c'est que ce qui est euh, souvent un peu euh, un problème chez Del Toro qui n'est pas toujours un problème, qui n'est pas un problème quand il fait du sont, En fait, ils n'étaient pas un problème parce que c'était du compte. C'est-à-dire que euh, ce personnage dans, dans le labyrinthe de Pan, euh, du parfait salaud, absolument monstrueux, euh, fasciste, horrible, ignoble, qui n'a pas une seule zone euh, de complexité, enfin, une... qui est une caricature. On peut qui est une dire. caricature, voilà, qui est absolument une caricature, mais... Lui, c'était son objectif. Il voulait mmh. montrer que le fascisme était, euh, était la bête absolue, quoi. La bête mmh, absolue. Et, euh, et là, bon, de toute façon, il prend, il prend le chemin de la fable avec ce film. Donc, c est, c est, ça se justifie totalement. Mmh. Dans la forme de l'eau, là, c'est aussi... On, a, on retrouve aussi ce, ce, ce genre du conte. Euh, donc... Euh, mais, mais, mais, mais, mais, mais disons, voilà, euh, comme je te, on en parlait un peu tout à l'heure en coulisses, mais euh, il n'est pas toujours très fin, malgré tout, dans ah l'écriture ben de ses son, personnages. C'est son grand voilà. défaut, c'est le côté très archétypal qu'on évoquait déjà au voilà. début, justement, de la globalité du récit. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir l'impression par instant que les personnages sont tellement enfermés dans leur archétype qu'on qu peut presque deviner, rien qu'à leur présence à l'écran, quel archétype et, ils représentent. Et encore une fois, pour le coup, il y a une vraie continuité avec ce film, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement tous les personnages sont archétypaux, ouais, absolument ça. La tous. La femme fatale, la jeune euh, innocente, euh, innocente plongée au milieu du cauchemar, mmh. euh, l'homme qui est prêt à quasiment tout pour réussir à assouvir ses moindres besoins. Euh... Innocente, euh, la jeune innocente, euh, pareil, enfin. La mère de substitution, le père de substitution, voilà. le, le, le, le barrage que peut être Bruno quand euh, ils vont vouloir se, se barrer, enfin, c'est vrai, mais... vrai que ça enferme beaucoup, mais comme tu dis, c'est vrai que ça prend une justification un petit peu logique en termes d'écriture et de conception, voilà. lorsqu'on met ça dans une optique de compte. Parce qu'il y a ce côté, je dirais pas féerique, mais plutôt cauchemardesque dans la manière d'acheminer mmh. tout ça où on ressent que l'optique c'est de placer tel personnage et tel personnage, d'en faire un duo, de plonger au sein d'un univers où l'un va être dépassé, où l'autre va se sentir à l'aise. Au sein de cet univers, on ramène un troisième personnage oui. qui va créer un triangle qui va faire que du coup on va les inciter à se poser des questions, il va y avoir une scisure, etc. Enfin, c'est très, très schématique finalement dans oui, ma, comme et, manière d'amener les personnages. Et puis les personnages du conte, de toute façon, ils incarnent souvent une idée, oui, ils, ils et incarnent une, une valeur. Un par vice. exemple, un vice, ils peuvent incarner un vice, voilà. Euh, comme comme le, donc le personnage de Lilith. Lilith C'est donc le personnage de quête Blanchette. Voilà, qui est Lilith, qui est donc dans la dans la religion, euh, qui est chez les Juifs en fait, est euh, la femme, la première femme d'Adam. C'est ça, qui euh, qui en fait euh, euh, se, se refuse refuse à être dominée par Adam, se veut l'égal d'Adam et va donc quitter le paradis. Pour, pour, pour enfin, euh, enfin, va s'émanciper du paradis de Dieu et, euh, et incarner euh, la séduction, euh, la tentation, euh, le mal Donc voilà, donc, et, et donc ça, on retrouve ça chez Del Toro, donc on retrouve les archétypes, on retrouve les personnages ces personnages un peu fonction mais ils ont une opacité. Et ça, ça c'est aussi dû au genre exactement ce Parce que j'allais dire c'est aussi du genre, donc il y a une vraie imbrication des, des, des, des, des, des, de ces aspects là c est, c est, dans, dans le film noir les, les personnages ont toujours une zone d'ombre ont toujours mais, euh, mais là c'est particulièrement vrai et on a même du mal parfois à, à comprendre totalement les, les, les motivations des personnages ça. et finalement ça va être un détail par exemple juste un événement qui va motiver le personnage de Kate Blanchette qu'on ne va pas révéler à nouveau. Mais un, un événement du film qui va, créer, qui va créer quelque chose en elle et sans qu'on s'en aperçoive, va être la cause de ses agissements. Oui, c'est ça. Mais c est, c est l grand, je pense c'est le grand travail très synthétique qu'ont fait Kim Morgan et Guillermo del Toro dans la conception de leur scénar. C'est comme tu dis, ils ont pris des choses qu'il connaissent ou en tout cas que Del Toro connaît et son envie encore une fois de vouloir s'attacher au conte et, et en même temps aller chercher ce, ce genre filmique et cinématographique qui est fortement ancré dans une certaine époque et, et d'y faire une espèce de synthèse où justement on va retrouver les codes des deux et mmh. c'est très intelligent finalement ça peut sembler très grossier et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont un peu descendu le film lorsqu'il est sorti aux états unis en disant que c'était euh, un peu euh, très plombant en fait mais je pense que justement c'est au travers de cette convocation de ces deux univers qui sur le papier n'auraient pas grand chose à faire l'un avec l'autre que Del Toro et Morgan arrivent quand même à faire quelque chose de, mm. de très intelligent et de très poussé. Complètement et je trouve que la force du film pour moi elle réside, elle réside vraiment là quoi, dans, dans ces personnages absolument archétypaux mais en fait absolument euh, auxquels on croit quoi. c'est à dire on y croit complètement à, à ce, qui est, ce qui est moins le cas dans, dans, les dans, dans ses contes. Mmh. En termes de mise en scène, je suis même pas sûr qu'on ait grand chose de plus à apporter que ce qui a été dit par le passé. Guillermo del Toro est un cinéaste qui sait très bien mettre en lumière les genres qu'il choisit de convoquer. Ici, on n'arrête pas de le répéter depuis le début de la vidéo, mais il va chercher le film noir. Donc forcément vous allez vous attendre à des lumières très marquées, à un travail du cadre très chiadé, à de très beaux plans sur des personnages qui sont parfaitement lisses en termes de peau et en termes de faciès, dans des décors qui vont être très démonstratifs et qui vont parfaitement mettre en relief soit leur contexte social, soit leur mmh. contexte psychologique. Donc c'est exactement ça qu'ils cherchent à construire. Et après, on adhère ou on adhère pas. Parce que je pense profondément, et ça date de la forme de l'eau, mais ça datait déjà d'avant, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause le style de Guillermo del Toro en disant que c'est un style très. très classique, je dirais. Et qu'en fait ce qui transpire plus, c'est la manière avec laquelle il raconte ses histoires, que réellement la manière de mettre en forme ses histoires. Mmh. Je sais pas mmh. ce que t'en penses toi. Moi je suis un peu d'accord. Je pense pas que ce soit son point fort. Mmh. C'est-à-dire que c'est... Euh, là, dans ce film, c'est extrêmement spectaculaire. Je trouve quand même... Enfin, il y a des mouvements de caméra d'une amplitude absolument incroyable, euh, d'une fluidité euh, absolue. Moi, j'ai été marqué par cette caméra parce qu'elle s'arrête quasiment jamais, en fait. Il y a des moments où elle va s'arrêter, mais elle, elle suit constamment les personnages. Même quand elle, on croit qu'elle elle qu est arrêtée, en fait, elle, elle ne l'est pas. Elle, elle, est, elle est en, en mouvement perpétuel. Euh, ce qui a peut-être à voir aussi à avec justement encore une fois le... le ben, disons tu vois l'engrenage le, le, et je veux dire la, la, la, la, la, le, le, le, le tragique qui, qui se profile mm. où, on va, où le personnage voilà, petit à petit euh, va s'enfoncer euh, dans, dans l'allée la dans du cauchemar dans <rire> l'allée du cauchemar hein, exactement, d'ailleurs il y a des plans assez, assez marquants justement, tu parles d'allée de, de comme ça très, de, de, en profondeur euh, notamment euh, vers la fin alors je dirais pas ce qui s'y passe mais euh... tu parles dans une petite rue où voilà. les personnages sont un peu coincés avec une voiture au milieu voilà voilà, voilà. Ouais, mais ouais. en tout cas il y a et puis euh, quand, voilà il court juste avant de retrouver euh, euh, Kate Blanchette en fait au moment de la fuite ou après d'ailleurs je ne sais plus mais <rire> moment de la fuite ah oui. voilà il y a cette espèce de de, de, de, de, de, de, de couloir, hein, je veux dire, euh, entre guillemets, euh, qui semble assez interminable. Et euh, oui, voilà, c'est. Il va construire comme ça son film en termes de mise en scène. Après, je, je, je la trouve un peu.. Euh comment dire... Euh... Trop appuyé Lourdeau Un peu. <rire> non en fait, mais... en fait moi le gros défaut que je trouve qui est très présent c'est que euh, on l'a évoqué, le film est, est très métaphorique dans sa manière de se construire et joue beaucoup avec ses archétypes pour justement construire une ambivalence ou un regard psychologique presque labyrinthique autour des personnages. Or Guillermo del Toro c'est quelqu'un qui aime bien montrer. Il veut que le spectateur mmh. identifie très rapidement quels vont être les enjeux des personnages et je veux dire à partir du moment où sur ton affiche tu as marqué en gros juste au-dessus du personnage de Bradley Cooper sept péchés et à côté ton a quelques uns qui sont dispatchés tu, tu sais et tu te doutes que le film ne va pas chercher à être forcément très fin en termes de mise en scène dans sa manière d'amener cette imagerie là et je veux dire à partir du moment où le personnage mmh. quasiment instantanément après être arrivé dans le cirque forain, se retrouve à rentrer dans le palais des péchés mmh. C'est là qu'on se doute que Guillermo del Toro, il a beau avoir une mise en scène qui est très ample, très belle, très imposante, on sait rapidement que on va pouvoir deviner assez facilement quels vont être les enjeux des personnages par le biais de ce qu'il nous montre avec sa caméra. Et c'est le plus gros défaut que je peux reprocher à ce film. C'est-à-dire que malgré son immense beauté et son respect profond du cinéma noir, eh, c'est pas très fin. Oui, c'est ça. C'est un peu... Je cherche le terme depuis tout à l'heure, mais c'est... C'est euh, un, un peu surligné, quoi, voilà, c'est un peu surligné et limite artificielle, quoi, même à, à certains moments, je trouve justement tous ces mouvements de caméra, euh, alors il fait des trucs assez, assez incroyables, hein, avec les lumières, euh, euh, avec, les, avec les jeux d'ombre, euh, voilà, que, comme je te disais, on voit, il, en fait, le film, moi ça il, il, il a, en fait, il a digéré euh, ses références, quoi. Ces références sont complètement digérées. Ce qui mm -hmm. fait que le film, même, si, même quand on connaît le film noir, il arrive quand même à nous emporter. Oui, tout à fait. Mais euh, elles, sont, elles, sont, elles sont bien digérées, mais, euh, mais là, justement, on, on parlait tout à l'heure de dans, dans l'écriture et, euh, et de, ce, de cette deuxième partie un peu laborieuse. Euh, peut-être que ce qui manque, euh, effectivement, parfois, je trouve, euh, à Del Toro, c'est qu'il n'arrive peut-être pas bien... Euh, euh, dans ce film, je trouve, à, à exprimer euh, vraiment les, les rapports de force entre ces personnages, notamment. Possible, ouais. à, à, à mettre en scène la manipulation. À, le, à, le, à, le, à mettre en scène... Et pas seulement l'écrire quoi, par des dialogues somptueux. Moi j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé les dialogues somptueux. Ouais. Sûrement parce qu'il est adapté aussi d'un roman, donc il y a matière, il y a matière. Certainement. Mais, mais euh, j'ai trouvé les, les dialogues d'une d'une d'une d'une beauté quoi, et puis d'une d'une profondeur. Euh, pas, justement pas too much, tu vois, mais euh, et, et donc, voilà, euh, je, me suis, je me suis perdu, là, <rire> dans ce que je disais. Mais t'inquiète, mais... <rire> mais... Euh... Mais... mais encore une fois, ce que tu, ce que tu évoquais et ce que tu cherchais aussi à évoquer tout à l'heure, cette idée de, de représenter le, le réel par le biais des personnages, je trouve que Guillermo le fait très bien justement par ce prisme-là, par le fait de mettre ouais. en relief des dialogues très bien écrits qui du coup vont faire ressortir les personnages voilà. et que sa mise en scène, même si elle est peut-être un poil trop appuyée, va par le biais du jeu des lumières ou par le biais de la créativité de certains plans qui sont oui. indéniablement présents, va réussir à mettre en, en scène cette crédibilité. Non, mais puis ça, ça raconte, je veux dire, il y, y a quand même beaucoup de plans qui racontent quelque chose. Oui, hein. tout à fait. Il fait quelque chose quand même. Quand, quand, il filme, quand il filme Cooper, mais, mais ça pareil, c'est parce qu'il connaît ses classiques, mais chez Hitchcock, il y a, on a toujours ces personnages qui, peu à peu, se corrompent, qui, qui, qui, vont, sou, qui vont sûrement se voir, dans un, qui vont souvent se voir dans un reflet, ou qui vont, qui vont se, se, se loger dans l'ombre. Voilà, il va beaucoup travailler les ombres, et Bradley Cooper, effectivement, petit à petit, il nous crée des plans comme ça, où ça. on voit où Bradley Cooper reste dans l'ombre, on a toute tout le euh, tout le bureau de donc de d'une euh, d'une psychologue euh. ouais de la psychologue qui est un complètement euh, complètement pareil très obscur mmh. très euh, puis très bleuté ouais. euh... et comme tu l'évoques aussi je rebondis là-dessus il y a beaucoup de miroirs dans le film il y a beaucoup de miroirs il notamment de miroirs. il y a notamment cette séquence euh, euh, avec euh, donc le, le personnage joué par Onémaras qui s'appelle Molly, Molly. Euh, donc euh, qui euh, qui on peut le dire ça ou pas qui, oui. qui est allé, euh, à ce moment bon qui, qui s'accompagne hein, oui. voilà. et, euh, et Molly et, et donc ils il parlent donc disons qu'ils ont ils vivent c'est un peu compliqué dans leur couple à ouais, ce moment ça. là et là il veut lui évoquer l'idée de partir enfin d'aller danser et tu sens que voilà et il les filme il, il filme leur reflet exactement il filme leur reflet et là à ce moment le voilà cette virtualité du, à ce moment-là dans le film de, du couple euh, montré euh, dans le dans, ce, dans dans le à travers le miroir enfin dans le miroir euh, bah voilà exprime que il y a quelque chose qui, qui a disparu quoi. quelque chose qui manque en tout pas. cas il y a un et truc sûrement le petit miroir juste sur la gauche où on voit Molly toute seule et voilà qui est en plus séparé de, de du, du personnage de, de Bradley Cooper donc mais tu vois c'est là aussi que je trouve que c'est le côté Guillermo del Toro ça suffit pas de mettre un miroir. Ouais, il en rajoute un. Il rajoute un deuxième. <rire> non mais, tu vois, à la fois c'est beau, je ne peux pas t'empêcher de te dire que c'est beau, ouais, et en il... même temps tu te dis, est-ce que c'était nécessaire d'avoir ce petit miroir sur le côté qui va ouais. en plus rajouter une nouvelle dimension à tout ça ouais. cette dimension qu'on pourrait deviner assez facilement par le biais de ce que tu viens d'évoquer, mm. du fait qu'il y a ce couple qu'on voit dans le miroir, mais dès qu'ils se retournent, ils se font opposition et ils se confrontent. Là, puis il puis y a cette séquence aussi, euh, dans la deuxième partie... Euh... Où Bradley Cooper donc fait euh, euh, donc fait son show fait son show euh, de, de, de de mentaliste on va dire enfin de, de médium et, euh, et donc euh, ce moment où donc euh, le qui, qui, qui présente le personnage de Lilith euh, où elle va euh, voilà le le, le le mettre au défi en fait voilà se confronter à lui et le pour tenter de le confondre parce qu'elle croit pas en, en la véracité, euh, en la vérité de, de, de, de, son, de son talent, quoi. Et, et donc là, il va suivre Cooper, qui va donc bah, essayer faire de s'en sortir. Faire le show. Faire son show, voilà, continuer son théâtre, continuer son spectacle, pas perdre la face, et la caméra, voilà, ne va pas le lâcher. Et là, tous les yeux sont rivés sur Cooper, la caméra suit, euh, suit le personnage, et euh, il domine complètement son public. Il les domine complètement. Mm. Bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. On le verra. Vous oui. le verrez. <rire> Exactement. Bah, je te propose, tu, tu me tends une belle perche, qu'on qu passe au casting. Euh, casting réellement excellent, pour le coup, sur lequel euh, Guillermo del Toro a réuni tous ceux qui ont quasiment déjà de près ou de loin participé un peu à son cinéma, ou en tout cas le touche de près ou de loin. Euh, déjà, Bradley Cooper... Moi je l'ai trouvé vraiment excellent Moi aussi Je trouve qu'il porte extrêmement bien Moi le personnage aussi. Déjà c'est un avis général Le casting est très bon Le casting est très bon Et très très bon non, oui. Chaque personnage porte très très bien un petit peu son archétype Tout en réussissant un petit peu à le, tra à le transgresser On va presque dire Parce que, par exemple Kate Blanchette Elle est, elle est fantastique mmh. Et elle interprète à merveille ce personnage de femme fatale Je l'ai trouvé merveilleuse euh, dans les rôles plus secondaires, moi j'ai vraiment envie de retenir Ron Perlman et Richard Jenkins, mmh, mmh. qui jouent respectivement Bruno, euh, on va dire le, le, le, le père de substitution. Exactement, le père de substitution de Molly, et euh, Richard Jenkins, qui joue un petit peu le Mania, euh, le, le riche euh, ouais. le, le rich homme seul qui, qui va s'éprendre du talent de, de, de Stanley à la fin. Euh, les deux sont vraiment très bons, j'ai mmh. trouvé, ils interprètent très, très bien leurs personnages, ce sont des grands habitués du cinéma de Guerre del Toro, tous les deux. Euh, et après, il y a Tony. Colette, Rune Marat, il euh, y a aussi euh, David Stratern, il enfin, y, a, y, a, y a vraiment un super casting je trouve dans sa globalité, le film est vraiment porté par des acteurs qui s'en sortent extrêmement bien. Complètement, et puis j'ai l'impression qu'il a choisi des acteurs qui, qui avaient, comment dire, l'aura, et la gueule, et la gueule des et acteurs d'antan à Hollywood. Quoi. Tout cest à, fait. -à Blanchette, voilà, elle a ce côté garbeau dans sa froideur, elle a ce côté Dietrich, avec ses, dans ses yeux... Euh, sa façon de tenir sa cigarette. Mm. Euh, Bradley Cooper, il a le côté peut-être, je sais pas, euh, il a un côté un peu Clark Gable avec sa moustache. Exactement, c'est euh, ce que j'avais dit. Voilà, ouais. Clark Gable, Cary Grant, ce côté vraiment Ce Voilà, et puis c'est une masculinité très, très typée, quoi. Mm. Euh, un, peu, un peu mastoc, euh, grand. Et, euh, et même Ronemara toi qui, qui. Je trouve qu'elle a un côté très Audrey Byrne dans, voilà. sa, dans, sa, dans sa juvénilité. Exactement, dire, ouais. dans son innocence, dans mmh, sa pureté. Exactement. Il euh, y a vraiment quelque chose de burn et je pense que c'est peut-être conscient de la part de Del Toro. Ah, bah c'est complètement conscient. Enfin, j'espère pour lui que c'est conscient, parce que sinon, ouais. c'est une maladresse extrêmement. <rire> extrêmement. C'est du, du virtuose là, ce stade Oui, c'est ça, ce serait merveilleux, quoi. Mais euh, non, non, je pense qu'il y a pensé, et ça fait que ça fonctionne complètement. Ils sont tous plus aussi charismatiques les uns que les autres. Tout à euh... fait. Non, voilà, il. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur les acteurs parce que j'ai. Non, je, je les trouve absolument somptueux. Je trouve qu'il y a, y a rien à dire, quoi. Ouais, Mais, bon, et, ils sont bons. Et pourtant, j'aurais pas pensé. Enfin, je sais pas, Del Toro, dans mon esprit, j'ai pas euh, le souvenir qui, non plus qui, qui, qui soit un. un le, un très très très grand directeur d'acteurs pas, pas forcément mais il sait s'entourer de bons acteurs qui sont capables voilà. de bien transcender leur personnage ça se voit notamment avec Willem Dafoe par exemple qui peut très facilement ah, voilà, partir en Faux, vrille bon, oui. il peut très facilement partir en vrille mais ici il est très sobre, ouais, très ouais, élégant ouais. et ouais. il sait juste faire le, le, le fou quand il faut quoi avec ses, ses bouteilles de, de, de, de racines de bois là mm -hmm. je sais plus quoi ou son fiole de, de canne à sucre ouais, il te fait il ne faut pas échanger les fioles <rire> et où là tu sais qu'il y a un bah, petit y un une, une, une, une <rire> oui, enfin... c'est ça mais comme ouais. toujours chez Dafo, de euh, toute façon, ouais, voilà. C'est quelque chose qui, qui, qui est assez commun un peu à tous ces rôles. Euh... Sauf dans Spider-Man Noé. -E Mais ouais. ça, c'est un autre débat <rire> qu'on n'évoquera pas ici. <rire> Bref, il y aura toujours des pics dans les vidéos en j'ai l'impression. Sur Spider-Man <rire> Noé, -E -E c'est une cata. À... On arrive à la fin de cette vidéo sur Nightmare Alley. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Albin Moi, j'en retiens une chose. C'est que je trouve la formidable cohérence de l'œuvre qui est en train de tisser Del Toro dans ces thématiques, parce qu'il y a toute une dimension méta chez Del Toro qu'on n'a pas pu aborder sur, euh, sur euh, le rapport entre le réel et l'imaginaire, sur le faux, la puissance du faux, sur le goût du faux, sur, ce qui, sur ses pouvoirs, sur la puissance du, du voilà, sur, la, sur la puissance de, du, de la tromperie, du, de l'effet, euh, et du rêve. Euh, ici, on les retrouve à travers ces personnages Complètement, euh, dont le métier en fait euh, repose sur le trucage. Et, et. Mais malgré tout, il en fait émerger quelque chose de nouveau, qu'il n'y avait pas dans ses films, qu'il y avait moins dans ses films précédents, à mon sens. J'ai pas tout vu. Non, mais tu as raison, tu as raison. Voilà, qui n'avait qui pas, c'est-à-dire une, une, une, atmos une, une atmosphère beaucoup plus désenchantée. Une fatalité. Une fatalité absolue. Ah bah une fatalité absolue pour continuer sur le, sur le film noir, puisque mmh. c'est la principale peut-être caractéristique du film noir. C'est-à-dire qu'on sait dès le début que le personnage euh, n'arrivera pas à s'émanciper de la place euh, qu'il a, en tout cas, il n'arrivera pas à sortir de sa condition. Et euh, donc euh, c'est donc évidemment aussi euh, li lié à cet aspect. Mais beaucoup plus euh, désespéré quoi. Beaucoup plus désespéré. Et ça c'est nouveau. Mmh. Bon, vu le fait qu'on n'est plus... Euh, plus, plus de monstres, donc ils se renouvellent aussi. On est, ouais. ou en tout cas, des monstres différents. Des monstres plus réels. <rire> des monstres plus humains. Ouais. Voilà, des monstres plus humains, euh, dans toutes leurs ambiguïtés, euh, dans toute leur opacité. Donc, euh, et ça, c'est intéressant. Parce que c'est ça, je pense, qui fait un grand cinéaste aussi, quoi. C'est d'arriver, effectivement, c'est la cohérence de son œuvre. Mm -hmm. Et sa capacité à pouvoir s'en échapper à un moment donné. Ou en tout cas en faire naître, à faire naître du nouveau. Quoi. Tu parles bien. Tu non, mais... avec <rire> par là. Non voilà. mais tu, tu as vraiment raison parce qu'en fait c'est vrai qu'en tant que tel on pourrait considérer le film comme bon mais pas forcément si transcendant que ça si on connaît un petit peu le cinéma de Del Toro. Et c'est vrai qu'avec cette dimension on a tout de suite envie d'aborder ouais. l'idée que il est en train de se renouveler qu'il est en train d'aborder quelque chose de neuf dans sa filmographie qu'il est en train d'explorer de nouvelles choses. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que malheureusement c'est pas aussi le côté un petit peu désenchanté de l'après Oscar du euh, on veut faire un film beaucoup plus dramatique mmh. beaucoup plus fataliste et avec des thématiques qui nous semblent être beaucoup beaucoup plus noir, mmh. parce que c'est pas ça. Alors en tout cas, ça reste un film qui, il faut le rappeler, malgré pas mal de défauts qu'on a évoqués, reste un film très très bien écrit, vraiment bien écrit, qui arrive à coupler à la fois l'idée de conte et l'idée de film noir. Certes, dans sa mise en scène, c'est un petit peu grossier, mais ça reste tout de même beau, vraiment beau et très bien fait. Et, euh, et les acteurs sont tous excellents. Et les acteurs sont tous excellents, et puis c'est un beau morceau de cinéma quand même. C'est vrai qu'on voit, ne on voit quand même pas plus beaucoup de, de films hollywoodiens de cette, de cette envergure-là, et malheureusement, ils vont de plus en plus, peut-être, j'espère pas, mais disparaître. Et c'est ça que le film... Euh... Ouais, mais... C'est-à-dire que le, le, le film nous confronte à ça aussi. quoi. Euh, en le voyant, j'avais l'impression que ça allait être de plus en plus rare de voir ce film, et on y trouve du coup un certain plaisir... Et euh, notamment, évidemment, dans, dans, dans, dans ce qu'il évoque, d'un cinéma euh, qui a existé, euh, d'un cinéma que, que beaucoup aiment et ont aimé. Et, et voilà, quoi. Enfin, ma, touche, ma petite touche d'émotion... Euh, voilà. Je suis pas allé au bout, mais une bêtue, <rire> on, a <rire> une <rire> on a compris l'idée. En tout cas, vous l'aurez compris, notre allée de Guillermo del Toro, il faut aller le voir, voilà. ça reste tout de même bon, très intéressant. Et si vous ne voulez pas avoir une nouvelle fin d'un nouvel, nouvel Hollywood, avec ce type de film, allez voir ce genre de film et soutenez ces productions-là tout de même. C'est bon de leur préciser. Merci mon cher Albin. merci à, cette à toi. Vidéo. Merci. On en profite. Tu es un des deux, des deux grosses têtes pensantes, on va dire, d'univers ciné. Ah bah, pas les têtes pensantes, mais pensante, il mais... si, si, si. y a, y a les, les directrices, et puis euh, donc euh, nous... Et il y a toi qui es sur le terrain. On, et moi je suis Soi sur le et terrain, Lise, vous êtes sur avec le terrain. Lise, voilà, petite dédicace à Lise, euh, avec qui je travaille, euh, en charge donc de la coordination culturelle du cycle de festival univers Cine. Voilà, euh, et j'allais m'en profiter pour préciser que pour les Nantais que ça intéresse, du coup, il y a Université italien qui arrive bientôt. Exactement, du 22 au 27 février. Exactement. Voilà, pour les c'est dans un petit mois, donc si ça vous intéresse, c'est au 14A ou sur le site, vous Voilà, c'est au 14A. Vous m'y trouverez. <rire> je sais pas si c'est une plus-value. <rire> mais si, si, je peux <rire> dire, c'est une potentielle plus-value. Mais non, mais, mais, mais ouais, venez. Euh, et puis on a un autre festival russe, un autre festival festival russe, qui, qui, aura sera lieu, après, ouais. Ouais, qui sera un peu après, qui aura lieu du 29 mars au 4 avril, je crois. Ouais, je crois voilà. que c'est ça. Venez ouais. au, au 14A. Exactement. Merci, mon cher Alman merci à à toi, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des oui, films. Oui, oui, oui. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. J'ai hâte de voir la tête de Lise quand elle va voir que tu l'as la vidéo. <rire> <rire> ah oui, oui, oui.